le okay. Je m'adresse ce soir à Moula, Moula des primudes. Il n'a pas donné maison de kérosène, maison de Safarel, maison de... Euh, comment il s'appelle là? Miss Premier, c'est à toi que je m'adresse. Quand tu fais les primudes, tu dis Prumudes d'or, c'est maisons maison que tu as donnée. pourtant, tu mets les gens dans la bouse t'as mis sa frère dans la brousse, c'est pas maison tu lui as donné. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est pas maison tu lui as donné, c'est chant de maïs. Paye, je sais pas comment tu peux qualifier la musique Ivoirienne, je ne sais pas. Tu dis, tu t'appelles Moula M Group, mais tu es un sorcier, tu es un démon, vous, vous venez, votre âme au diable, c'est vous. Il y a un moment, le délinquant comme ça, Moula, tu as été levé, non, c'est vous, il gagne, le commissaire des police Tu promets maison aux gens, tu ne justifies pas. C'est pas, il t'a raté c'est ça sinon c'était moi-même le sabago. Quand il va t'attraper Ton moulin que tu dedans, moulin, Il ne va pas Parce que, il y a un problème avec moi. Il y a un problème avec moi. Il y a un Dans un problème que tu tu vas assumer. Soula... Bon, je peux pas mon conseil. Il y a des gens qui se lèvent comme ça et critiquent que non, le conseil va devenir fois, Il n'y a pas partenaire de partenaire tu connais... derrière. Tu connais... Tu, connais... tu connais ma famille Tu connais ce qui j'entreprends Tu connais, qui, genre, point? Tu connais... Qui... qui produit le sabago Mais Le sabago, ça dépend comment Les sons chéri, Coco, faut te calmer. Vanessa, Sergien Zin, via Lutamboué. Bon, ainsi de suite. Tu dis qu'un abonné rouge. Tu parles qui a produit ces sons. Hein? Mola, il m'adresse à toi. Si tu fais ça encore donne moi des gens paye comment look by comment il est gournon un paye n'a problème là jamais même n'a pas de problème les gens paye bien te beauté d'accord salut à tous mes fans abonnez-vous à la page le conseil arrive bientôt Mais mots là étaient garants d'accord